Il part dans l'autre sens, lui. Bah, le ballon, parfois, coup, ah, le euh... premier ballon, ouais. oui, euh, et après, quand ouais. on a décollé, par contre, j'ai fait un ouais. autre ballon, je ne sais pas si tout le monde ouais, est, ouais. est parti comme ça. Ouais. Hein. Ouais. Donc, euh, partait d'un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Hein. Euh, ai oui, c'était voilà, un brise descendant. Ça a l'air très calme. Là. Ouais. Rassuré oh. <rire> C'est un peu comme le parapente, il y a des trous d'air ou non Parce que du ah. coup vu qu'il y a une alimentation en fait en, en température on n'a pas cette sensation de.. Non non non. D'accord. Je passe si on le voit là. Et tout petit, le marron. Gracias. je vous laisse. Hein. <rire> Bonne journée, hein Donc là, c'est notre suiveur alors. J'espère que c'est pas la couture arrière de Gape qui a fait des coutures, là. Hein Il y a des vaches qui nous regardent là-bas. Et ça c'est quoi là, ah, là C'est la soupape. Qu'est-ce que tu fermes soulager là non on flotte sur l'herbe là bon voilà amusez vous bien ouais moi je sors la voiture à l'endroit ouais génial merci à tout à l'heure 40 euros quitter le sol. C'est le vario ça un 44 mais hein. on a des on va passer au-dessus des armes. Hein. C'est chouette hein. Ah ouais, c'est génial hein. On est à quelle altitude là En 14, 1430 mètres. Ah ouais. Là, est... Et on est parti de quoi là De. En de... 1200. 1200 ça, regarde les vaches qui cavalent en bas. Hein. C'est bizarre ça. Elles ont la trouille ou quoi des masses d'air J'imagine dit les enros c'est L E A N D R O les Androcope ça se ouais après des gars B E G A 3050 cinquante mètres trois mètres ah ouais, car même. Et là, tu vous voyez l'Italie, regardez l'Alpique là, tout court, c'est pas là. Tout... Ah, là-bas C'est quoi le ouais, brouillard C'est C'est loin. En tout cas, si c'est pas le mont Blanc, c'est le mont Blanc. Euh, euh, Je sais pas si c'est pas la grave. C'est pas plus agréable. Mais en tout cas, là. par rapport à la Visée, là, on devrait le voir. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. peut-être parce qu'on est redescendu un peu peut-être Ah Il faut s'adapter un peu comme quand tu fais du trampoline et que tu descends du trampoline, t'as les jambes, après elles sont... Puis après tu te sens en sécurité dans le sens quand tu quand tu sens qu'on peut monter, qu'on peut descendre, que c'est manœuvrable. Ah oui, bah, tu vois du coup, euh, après la, la direction. Je me sens plus à l'aise aussi. Oh, ouais. La direction c'est ah, bon. C'est les couches de vent qui nous la dictent. Nous on, ouais. on choisit euh, voilà, en fonction de l'apparition, par exemple c'est 3 km heure, donc là on peut passer un petit moment là et voir passer la. Et, ce... et ouais j'ai fait du parapente là-bas là. là. Ah, C'était ouais. super ouais. ouais les crêtes, alors je me rappelle jamais du nom. Mais... Toi qui aimes la nature, c'est nature là quand même. Ah ouais, Il y a moins de monde, moins de passages quand même. L'hiver ça doit être agréable aussi, hein. L'hiver, bon euh, il faut euh, être un ouais. peu plus couvert, mais euh... Euh, non pas forcément. L'hiver on voit des fois de, de, de belles. Euh, ouais il y a des belles euh... journées, c'est vrai que. Ouais, ouais, ouais. change de bouteille ouais. t'en as toujours deux de branchés et comment tu sens euh, qu'il faut donner un coup de gaz ou c'est la sensation là en fait c'est vraiment euh, tu sens qu'un quand une personne en énergie il commence à descendre comme là ouais. des repères à l'extérieur, euh, tu vois qu'on a si tu regardes un peu l'horizon, tu vois qu'on descend. Et tu étais limité en temps de descente, non Faut pas que tu descendes trop vite, ça, veut, ça peut se dégonfler euh, ou... Non, non. En fait euh, il a une vitesse à laquelle lui euh, il arrête, euh, il va pas plus vite que 4 mètres secondes. Ah d'accord. Après par, par la, la traînée qu'il fait. En vitesse relative, euh, il va se freiner. Euh, il va se freiner. D'accord, et même l'air qui rentre par la bouche euh, le pressurise, donc euh, voilà. Il n'y a, a pas de. de... Et là, tu estimes euh, faire tes, euh, tes vols euh, d'initiation là de, de baptême, de baptême. Euh, à partir de quelle période? Donc, là, comme me fais ça, je pense, début de l'année prochaine, d'accord, début 2022. Histoire début de de 2022. Vallée, histoire de bien connaître la vallée sans, on va dire, un, du stress rajouté, si on peut l'appeler comme ça, parce que c'est pas la même chose quand tu voles avec des potes avec qu'avec des clients qui ont payé, toi. donc c'est toute euh, notre gestion, globalement. Ouais. Et ouais, tu te dois de tenir bah, la prestation. Tu dois au moins voler une heure, donc tu dois aussi gérer avec beaucoup plus de précision tes trajectoires, les façons de pouvoir rester une heure dans la vallée. C'est pas évident, parce que c'est un espace quand même un peu réchauffant. donc il ne faut pas sortir de la vallée, sinon après... Ça... On peut avoir du mal à... atterrir. Ouais puis tu peux tomber sur quelqu'un qui est pris de panique ou non. Non, pas encore comment Non, ça c'est Ça peut arriver qu'à moi ça. Ça peut arriver, <rire> tu, tu peux arriver, oui, oui, oui. l'impression euh, C'est vraiment agréable. C'est un calme. C'est calme, plaisant. on n'est pas secoué. On n'est pas attaché, on n'a pas de masque, hein, pas besoin. C'est la liberté, quoi. De la vallée. Là tu dirais que le vent il vient en face là c'est ça Oui oui c'est une petite, petite brise d'arrêt de tout quoi hein. on voyait euh, on voyait Saint par, euh, par l'arrière hein. ouais, ouais. et là wow. et là on est basculé devant et on voit le collège <rire> Ouais on reste près du village quoi le collège de Seine avec le vache à côté On devine Saint-Ponce, là-bas. Donc là, c'est Seine, c'est ça hein mmh. ah, On est remonté un peu, quand même. Là. Ouf, quoi que non On est à quoi 200 mètres, là Toujours pareil, non, ouais, non là, On garde à peu près la même altitude. Hein. Ouais. On garde les repères, à peu près, avec les montagnes qui quoi. Et là, les, les clients en potentiel donc, achètent des montgolfières comme ça, là, euh, c'est qui Non, alors, non disons, la clientèle, si tu veux, en France, il y a une chose comme 1000 pilotes, hein, pas plus, toi, une, chose, une chose comme ça, donc on parle quand même de marchés un peu, un peu petits, de niches. Ouais. La plupart est, est traînée comme marché par l'activité professionnelle, donc euh, un montgolfière de cette taille, personne ne l'achète pour, euh, pour s'amuser. Euh, typiquement, ce sont des ballons plus petits, comme ceux qui... qui, qui qui j'ai fabrique, euh, qui sont légers, transportables, pour deux trois personnes, quoi. là c'est une mongolfière pour 5, ouais. euh, c'est pour, pour, pour une utilisation professionnelle. D'accord, donc tu peux avoir un peu des gens de tous les pays qui t'a... Oui, oui, après le marché il est, ouais. il est global, il y a un peu de ballons partout, quoi. mais ouais. surtout voilà, Europe, états unis euh, euh, Europe aux états unis et Japon, voilà. Ah ouais, quand même, ouais. Ah, ouais. ouais. ça part loin, quoi. Ah, ouais. Ça. Donc euh, après potentiellement, enfin, c'est plus euh, des, des professionnels que, que des amateurs qui achètent ça euh, Disons oui, euh, ouais. même si moi, en vrai, j'ai mon, mon but. Mon but, c'est de me spécialiser dans le segment sportif, petit et léger, donc pas forcément professionnel, au moins, au moins dans un premier temps. Oui, qui, ça, est, qui ça. est un peu plus à la portée de tout le monde. Quoi. Voilà, et ouais. c'est juste ça, ça, ça me plaît plus, ça m'intéresse plus la démarche sportive de, de loisirs que, que la démarche professionnelle. Donc là, on va on va descendre, on va voir un, un peu petit à petit où on peut se poser. Là, là c'est bien, c'est Salut Steph, tu m'entends Oui, les arbres, je te reçois. Donc là globalement je, je cherche à me poser. Oui, essaie de venir dans le coin. Euh, donc euh, tu continues tout droit, je pense attends. Hein, attends. C'est qu'il est là. Euh, Il voilà, prends la première à gauche. À droite, excusez-moi. Enfin en bas, oui, c'est sûr. <rire> Il est Et après, euh, j'ai quoi la première à gauche je vois en bâton là, si vous voyez la ligne par hasard. La, de quoi la ligne Ouais euh, Non, celle-là, oui, mais. On est dans une propriété privée, dans un centre de vacances et dans une ferme. Et tu, tu gères, hein, je, je peux pas gérer moi. Tu veux qu'on fasse quelque chose, nous Non, mais ouais. que je peux pas. Non, mais c'est bon, mais je veux juste voir si tu vises celui-là ou celui derrière. Oui, on te reçoit. Je de bon. à... Attends, un petit test, Si on arrive là. Ça Parce que là, il peut pas venir avec le reste de ce. serait pas mieux là-bas ouais, Là où il y a les, les, les, les meules là-bas, non Les bottes là, de là, foin est idéal. De, de, de... Comme ça, l'avantage, il Comme... peu, on va se déplacer parce qu'il y a des lignes électriques. Et puis là-bas, l'avantage, c'est que c'est au bord de la route, là, il peut rentrer dans le champ là-bas, non Donc du coup tu arrives quand même à aller un peu à droite à gauche quand même avec ça, avec ton volet. Euh, moi, pas... Non, non, non j'ai pas choisi d'aller là, c'est le vent qui m'amène. Ouais, mais là en tirant sur la corde, le fait de... La... Donc voilà, dès qu'on est en contact euh, les sols, normalement ça se passe si souvent en super faible. Mais sinon. Il vous... nous voit là mmh. <rire> On te vise Parce que, globalement, vous ne faites pas beaucoup, beaucoup de distance quand même, enfin, euh, hein, C'est c'est pas le but. Ça dépend de la vallée, regarde toi, quand même qu'on fait plus qu'ici, probablement. Ouais. Mais, mais en fait, ça se mesure pas en distance, euh, la boucle d'un vol. D'accord. Ouais, c'est la variété des paysages euh, ou, ou l'altitude à laquelle tu arrives à monter. D'accord. Il y a des bols où tu ne peux pas beaucoup monter parce que les vents ont des dans des endroits où il ne peut pas aller. 200 mètres. On est à 200 mètres là mmh. Là par contre, en 4x4, là il n'y a pas un biaou, là au milieu. Là. Ça aurait été mieux l'autre. Mais... Ça, y est. Ça reproche de la planète, là. Puis le à la verticale, hein? Ouais, <rire> on était bien là-haut, là. -haut, là. Bon. On est fier, hein Le pilote assuré là. C'est bien. bien. Putain ce feeling que t'as là. Hein C'est des fois me poser trop trop fort. Peu, tu peux pas aller un peu plus à gauche, non Elle <rire> a as, as rien compris après une heure de voix. <rire> On n'arrive pas un peu trop vite là Non oh. <rire> Putain oh. Oh, C'est pas, magique chose, ou pas et Ah bah ben non, on a planté Regarde non. Et si, si, voilà On va essayer de mettre <rire> la <rire> nacelle là où c'est coupé, comme ça, ça sera facile pour la remorque. Putain, ouais, t'arrives à faire ça et tout là ah bah, il est costaud, hein, je prends pas des équipiers, euh... Si on l'a mis à côté de la voiture <rire> <rire> Tu nous mets dans la remorque Mais c'est l'air plus c'est pour ça, donc là, là, ça va être mieux pour un... Euh... Putain, c'est génial. Putain, j'avais pas pensé qu'on pouvait faire génial. comme ça. Oh, merde, sais que c'était j'ai juste le temps de... Ouais. Ah, attention les pieds hein, quand ça redescend, attention les pieds, les pattes et faire ouais, On peut se faire guider et tout. là, C'est as assez... ouais, ouais. ouais. à dire Oui, oui. Demain on va 3000 mètres là, tu vois, là, Mont Blanc. Puis, je, je crois que c'était Mont Blanc. quoi. En je imagine. pense. Oui, oui. c'est l'option mon gars. Est-ce que je fais un par là eh, Oui, mais euh, côté où euh, là c'est coupé là, euh, je ne vois pas. Oui, là c'est coupé. Parce qu'ici, c'est juste un peu plus haut que là, l'herbe, il me semble. Pour moins mouiller le ballon, toi. Ah. Oh, ici, c'est comme là, c'est exactement tout pareil, là, non Oui, c'est euh, à peine plus... Et puis c'est plus, euh, plus agressif que l'herbe, ici. c'est vrai, ça. Mais bon, on, on ferme ici, on s'arrête là. Ouais. Et, est quand et, en, et sans on, la route. on mettra le ballon d'une de l'autre. On se met euh, là. Non. Si euh, Tu veux sur la route toi Non, non, là, ah, pour, la, pour la tirer, c'est bien. Là c'est bien ça. Voilà. C'est oh, ouais. bien quoi.